Il y a longtemps, tu m'as promis de venir chez moi. Aujourd'hui, tu m'as fait la plus grande de <rire> hey, hey, papa, Boudin. Oui, ah, viens, viens. C'est mon, mon propriétaire. C'est eh. qui encore ça, là, Mello? Bonsoir, papa, professeur. Ah oui, locataire, comment, comment tu ça vas? Ça va, sueur. Oui, ça va. Oui. Ça va ah, sinon, comme c'est le 28, là. Eh. J'ai dit, je vais venir pour ramasser les, les sous. Ah, il n'y a pas de problème. Vous savez que moi, je ne suis jamais en retard. Oui, je sais. Ah. <rire> c'est qui, celle-là? Tu ma m'as jamais présenté. C'est ma épouse. Et l'autre qui venait ici là, apoutou mmh. qui venait ici là Jésus. Elle elle est qui Oui nous qui ah, que tu as promis que le jour de votre mariage là, que tu vas louer, que tu es privé là Elle elle, elle est qui D'habitude tu sais es, c'est apoutou que tu as mené à la maison eh. Ça là c'est quoi comme ça là maintenant ah. Comment, pourquoi tu me fais tu là Continue Regarde. gars, lui là Ça va pas lui, pour peut -être. vous m'avez appelé pour quoi euh, Comme aujourd'hui c'est le, le, le 8. 8 non Bon, vous savez que je ne suis jamais en retard, oui, n'est-ce pas? Mais je te... Ok, je vais vous je vais vous payer votre argent. Non, en fait, carré. non, eh, sinon, attends, attends. ce que je te dis là, c'est pour ne pas dépenser tout l'argent là sur la femme là. Eh. Quel que, que, oui. Eh oui. Ah, argent? L'argent de loyer, mon loyer là, moi je veux pas que ça va rater, mais je vous bois. Eh, le gars là, quand il est enceinte là, il n'accepte pas. Bien eh. yeah! sûr, tu es au courant de ça. La bad guy, hein? c'est oh, quoi le problème? Qu'est-ce eh, que moi je dis des de mal maintenant? Moi je mais... dis la vérité. Mais là, le rapport entre vérité, ce que vous êtes en train de dire là, maintenant. et la voisine, là. C'est quoi le problème, Papeteur C'est que la voisine, là, tu gères la voisine, non Son mari, il est là, hein. Je ne veux pas te mettre dans le problème, c'est pourquoi il t'informe en même temps. Donc, monsieur Oui. il y a poutou. il y a voisine, il y a Téclair, il y a Noir, tout le monde vient. Il ne faut pas croire ce qu'il dit, d'accord Souvent, quand il boit... Attends, Attends, quand tu vois mon là... Pour lui, là, vous pouvez pas m'adapter votre âge. Ai non, vous blondi. pouvez, même pas moi. Je vous crois déjà. Attends, tu vas me payer si tu vas si me payer si, passe, pas si tu je serai ta future Il l a déjà bu. C'est comme regard. ça. Attends, tu es suite une personne comme ça et hey, là, et navez là, pas d'autres. On a d'autres vues dans un ami de bébé à Et Elle était là ce matin. Et je vous pour tout le respect que je vous dois. S'il vous plaît, vous m'appelez pourquoi pour le temps de votre et nest pas? Vous la date. C'est pas comme la ce C'est parce que je t'ai... Mais ce pas que je je oh. vous voyez ce que vous créez Mais je t'ai sauvé. Telle-là, là. là là. Là, fille, là Vous savez combien d'années ça m'a pris pour pouvoir la convaincre et l'amener chez moi ah, donc c'est au tu que vous bouffer ça. c'est au Youtube que vous voulez bouffer ça. là. Quand tu es venu là, tu allais me dire, ah, peut-être je vais te payer une bière. Et j'allais me dire, t'es contre ce que vous voyez là. Est-ce est que j'ai ce contrat Est-ce que j'ai oué chez vous Est-ce que j'ai pas de connaissance je n'ai pas de contrat, de n'ai pas la vérité. Avec Et maintenant, je fais quand je vois que je faut que je dis ça. Maintenant, ce que vous avez créé, maintenant, je fais. Maintenant, tu veux me taper Non, je ne peux pas vous taper. Maintenant, je je t'amène chez le délégué. Tu fais des choses à... C'est vous qui connaissez le délégué du quartier. Moi, je ne sais jamais. Je n'ai pas affaire avec le délégué. Maintenant, ce que vous avez créé là, je fais... Moi j'ai fini. J'ai fini avec toi. Vous avez fini non Vous avez fini non Merci. Merci hein Merci beaucoup. Le loyer, tu me payes ça le. Merci beaucoup Tu me payes le loyer quand Vous voulez le loyer Venez plus. tu sais que tout sais ce que, que tu en vois, en le tu tu sais que que je ne vois pas, je ne dis pas. tout le monde. Hé hé locataire, locataire y Chinois, locataire, viens, viens. Hein Yvonne, t'as avant Bonsoir. Bonsoir. Celle-là, elle est qui Elle est qui pour toi Aïe. Yeah Chinois, je te donne plus Je te donne préavis en même temps. Aïe Est-ce que toi sur WinSbet arrête mon code promo Abyss 229 et gagne 200% de bonus sur ton premier dépôt? Ne perdons pas notre chance. Allons gagner beaucoup d'argent.